Et aujourd'hui, on va vous montrer comment faire des marquises. Mais avant de commencer, merci Andrea Emerich pour son commentaire sur la dernière vidéo. Alors, les marquises, qu'est-ce que c'est Les marquises sont des petits marque-passe qu'on met sur le coin d'une page. Et pour moi, c'est utile parce que je perds tout le temps mes marque-passe. Et les marquises, tu peux en faire autant que tu veux. Pour en faire, on a besoin de ciseaux, crayon de papier, feutre noir, feutre crayon de papier de n'importe quelle couleur pour décorer les marquises, et sans oublier le papier Bon, assez de là, plus d'action. Let's go Pour commencer, je vais vous montrer comment plier un marquise. On a un posement de ciseaux et du papier, bien sûr. En premier, je vais vous montrer comment faire un carré. Donc, il faut le mettre en coin et le plier comme ça. C'est pas très facile. Ensuite, il faut couper toute cette, par toute cette partie en plus. Carré. Après, il faut faire un pli d'aide, c'est une étape totalement optionnelle, mais je vous conseille de la faire parce que sinon c'est beaucoup plus dur de réussir. Coin, coin, côté. Il faut bien faire attention à faire en sorte que les coins se touchent bien parce que sinon ça va être tout travelable. Les sont faits, comme vous voyez, ça va de coin à coin et de côté à côté. Ensuite, il faut ramener, cha... il faut ramener un coin jusqu'au mi... jusqu milieu de la page qui sera marqué grâce au pli d'aide. Puis, le répéter avec tous les autres coins. Et voilà, vous devriez pouvoir l'ouvrir. Ensuite, retournez-le. Et pliez encore une fois les points jusqu'au milieu. Et oui, vous l'avez deviné, répétez avec tous les coins. Et voilà, c'est presque fini. Oui, je sais, ça ressemble un petit peu à un point point maintenant. Mais ce qu'il faut faire, il faut ensuite plier, couper les endroits comme ça. C'est presque fini à cette étape-là. Vous, les... vous prenez les coins. Faites attention que c'est bien le coin qui n'est pas coupé en deux et pas ce coin-là. Et vous le rentrez à l'intérieur. En le pliant. Et vu que à présent, chaque de ces machins sont marquises individuelles, répétez-le quatre fois. Et voici nos 4 marquises terminées. Maintenant, place à la décoration. Pour faire en sorte que vos marquises ne s'ouvrent pas toutes les 2 minutes, je vous conseille d'utiliser un ciseau ou quelque chose d'autre pour mieux les plier pour qu'ils ne s'ouvrent pas. Pour décorer vos marquises, commencez par les dessiner avec votre crayon à papier. Et décorer avec des feutres ou des crayons couleur Alors, pour mettre une marquise, on va prendre son livre, prendre sa page et, et flopper le marquise dedans. Et voilà, comme ça. Comme ça, je ne vais plus jamais perdre ma page. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, mettez-nous un like